Je m'appelle Tsiengé Simeon, né vers 1938, euh, donc 80 ans. J'étais enseignant, je suis retraité. Euh, combien de personnes vivent dans votre maison Nous sommes à 5. Comment pensez-vous votre système d'eau depuis son installation Le système de captation donc? Oui, depuis que vous avez capté l'eau, l'eau c'est rentable. Quand je pompe, ça donne très bien. Ça me plaît beaucoup. Il y a même beaucoup de gens qui m'ont demandé ce qu'ils peuvent faire, pour qu'on leur fasse aussi, comme on en a fait chez moi. Ah. Euh, vous que le système, y a-t-il des voisins qui utilisent votre système d'eau Non. Avant d'avoir le système d'eau, comment procédiez vous pour avoir, vous vous approvisionnez en eau Je, je me débrouillais comme ça dans le quartier. J'avais même un puits derrière moi-même, ça se séchait. Rencontrez-vous des difficultés dans l'utilisation de votre système d'eau Non, pas encore. D'accord. Ta captation, si tu rencontres le problème, si il n y a les pannes, est-ce Il n'y a pas encore une panne. Tout, tout marche, pour le moment, tout marche bien. Et c'est Est-ce tu as un contact avec les techniciens du village qui ont été formés par rapport à l'installation Mais chaque fois, ils viennent et puis ils me demandent si ça marche. Ok. Qu Qu'est-ce qu que tu peux dire aux autres personnes du village qui aimeraient avoir leur propre système d'eau ce, ce que je peux dire, c'est que si n'importe qui a les moyens, ils peuvent, peuvent me dire, si n'importe qui a les moyens, ils me disent, j'appelle les gens que vous avez formés et laisser ici. Bon, comme ça, ces gens-là peuvent les satisfaire. Et quel est votre message à l'endroit de ceux qui sont venus former, si à jamais ils voudraient venir encore le grand message que je peux vraiment leur adresser, c'est que je, je, je souhaite que le Seigneur les, les, les bénisse et leur donne encore beaucoup d'intelligence pour que si prochainement ils reviennent, vraiment qu'ils soient un peu encore plus performants que ce qu'ils ont fait auparavant. Okay, merci beaucoup.